Pour élaborer un budget d'exploitation, on va commencer par déterminer le chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'ensemble des ventes, marchandises, prestations de services et produits finis. On budgétera également des autres produits s'ils sont significatifs. En fonction de ces ventes et de ces productions, on va pouvoir déterminer quelles sont les consommations externes. Il s'agit des achats proprement dits et des autres charges externes. On budgète ensuite les impôts et taxes. On poursuit par le budget des salaires bruts et des cotisations sociales patronales. Enfin, le budget des investissements planifiés va nous permettre de déterminer la part de dépréciation de ces investissements au cours de la période. De même, le budget des financements mis en place nous donnera la part de frais financiers à affecter à cette même période. On terminera par l'évaluation de l'impôt sur les bénéfices afin d'obtenir le résultat de la période.